Bonjour Christophe. Bonjour Hamid. Alors, ravi de faire votre connaissance. Alors, je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes analyste action et vous suivez un secteur particulier, c'est celui des biotech, qui intéresse effectivement nos téléspectateurs et téléspectatrices. Mais avant de parler de ce secteur très intéressant, je voulais que vous nous parliez euh, d'une spécificité de la banque du Groove Petercam, à savoir que vous réunissez euh, une fois par an euh, les principaux acteurs de la biotech que vous suivez, hein, donc pour le Benelux et pour la France. Alors, quel est l'objet de cette conférence annuelle alors oui, traditionnellement, nous, nous recevons environ 25 sociétés des sciences de la vie, des biotech, des medtech, et nous les mettons en relation avec des investisseurs à travers le monde. L'idée est de faire le point sur les réalisations qui ont été faites, mais également de discuter des, des réalisations attendues pour les années, les années à venir, les différents programmes de développement. Et également pour nous, analystes, c'est l'occasion de pouvoir faire le point avec tout le monde autour de la table sur les principales attentes et principales tendances du secteur. Ah oui, donc là, vous êtes vraiment en front line avec les principaux acteurs. Bah justement, vous avez assisté effectivement à cette conférence qui a eu lieu euh, il y a deux semaines. Quelles sont les conclusions que vous, en tant qu'analyste financier, vous en avez tirées euh, D'abord, on constate que le secteur reste très dynamique, très attractif, avec des investisseurs toujours très demandeurs et toujours très intéressés euh, par les sociétés de biotechnologiques et de medtech euh, qu'ils euh, qu ont rencontrés. Côté société, on constate également une forte, un très fort dynamisme mm -hmm. avec de nombreux projets qui sont en cours de développement oui. et sur lesquels on attend de nombreuses avancées au cours des, des, des, des, des prochains mois. L'autre élément qu'on retrouve également, c'est la question du financement qui va être centrale euh, sur l'année 2023, euh, dans la mesure où plusieurs sociétés ont déjà annoncé euh, des projets de refinancement euh, dans les 12 prochains mois. Euh, environ 40% d'entre elles vont devoir se financer. Donc on, on attend également une forte euh, activité sur ce point-là. Alors justement, vous parlez de financement, on imagine que ces sociétés ont une forte croissance et donc elles sont consommatrices euh, en besoin de financement. Mais comment est-ce qu'elles se financent, ces entreprises Alors, il existe plusieurs façon de se financer pour une société de biotechnologie. Euh, le plus simple, c'est souvent des accords de partenariat avec des, des industriels, des pharmas, donc cession de, de droits de licence euh, à, des, à des grosses sociétés pharmaceutiques, oui. euh, et donc contre rémunération, un paiement d'étapes, en royalties. Mais à travers le marché, il existe également plusieurs modes de financement, notamment des augmentations de capitaux, euh, le recours à la dette, convertible ou non, ou alors d'autres modes de financement un peu plus plus particulier comme des certificats de royalties, par exemple, qu'on voit de plus en plus sur le marché. Donc c'est un financement un peu plus technique. Alors maintenant, si je prends ma casquette d'investisseur potentiel dans les biotech, c'est vrai que je peux être attiré par les biotech. On se dit voilà, c'est les sciences de la vie, c'est l'avenir. Mais en même temps, ça peut faire peur dans le sens où on a vu qu'en 2020, Beaucoup de sociétés biotech ont profité, entre guillemets si je puis dire, du Covid et notamment de l'engouement qu'on a eu pour un certain nombre de sociétés comme Moderna. Et puis on a vu un ou deux ans après euh, une sorte de, de basculement, c'est retombé comme un soufflé. Donc je voudrais que vous nous expliquiez d'abord pourquoi est-ce qu'il y a eu cet engouement et pourquoi tout d'un coup euh, ces sociétés sont tombées en disgrâce tout à fait. Alors, paradoxalement, euh, la pandémie de Covid a été, d'une certaine façon, une, une opportunité pour, pour le secteur, une opportunité qui a permis de, aux investisseurs de se rendre compte que euh, les biotechs c'est d'abord de l'innovation, mais également une capacité à répondre à, à, des, à des enjeux, à des crises majeures, comme c'était le cas pour la pandémie de, de Covid. Donc, on a vu euh, des sociétés comme Moderna, comme BioNTech, dont on a beaucoup parlé, mais également d'autres acteurs, en fait, dans le domaine du, du diagnostic médical, dans le domaine du vaccin, dans le domaine des des médicaments qui en ont largement profité. Une des conséquences a été donc, euh, euh, un afflux massif de financement vers le secteur des biotechnologies euh, pour financer les programmes de développement, mais également une, une très forte vague d'IPO, euh, notamment avec des niveaux d'IPO historiques euh, en 2021. Donc, euh, Et pas toujours justifié d'ailleurs. En fait. Pas toujours justifié, euh, d'autant plus que quand on regarde, on voit que beaucoup de sociétés, pas forcément prêtes, euh, avec des profils de risque encore élevés, ont profité justement de cette appétence pour le secteur pour pour aller en bourse. Donc appétence, taux d'intérêt très faible, beaucoup de liquidité, mais les choses ont changé un ou deux ans après. Absolument. Donc en 2022, euh, déjà ce qu'on constate dès le début d'année, c'est une prise de bénéfices Quand le marché a eu le sentiment que l'opportunité Covid était en train de s'essouffler, donc on a tout de suite eu une prise de bénéfices sur le secteur, euh, suivie rapidement par, euh, par un contexte macroéconomique, des, des éléments finalement externes au secteur. Euh, la crise géopolitique, par exemple, les taux d'inflation, la remontée des taux d'intérêt, la pénurie des, ma des, des matières premières. Donc tous ces éléments-là ont contribué à mettre en place finalement un climat de, de défiance. Efficient. De suspicion dans le marché. Et, et quand c'est le cas, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs ont tendance à se détourner des profils risqués dans les biotechs pour aller vers des, des, des secteurs d'investissement Des valeurs refuges. Voilà, des valeurs refuges. Et, et donc les biotechs en ont, en ont pâti d'une certaine façon. Alors très rapidement pour conclure, Christophe, euphorie en 2020 pour les biotechs, euh, flop ou disgrâce en 2022 pour simplifier, mais on est en 2023. Comment est-ce que je dois considérer ces actions Avec recul, suspicion, intérêt Alors, sur la base des données historiques et également l'analyse d'autres paramètres euh, de performance, en tout cas, des fondamentaux du secteur, nous ne doutons absolument pas euh, qu'on va retrouver une très belle dynamique dans le secteur des sciences de la vie. Et cela pour plusieurs raisons. Euh, déjà, quand on regarde, en fait, ce qui est vraiment le, le moteur dans le secteur, c'est le, le nombre d'annonces qui sont, qui, sont, qui sont publiées par les sociétés. On attend une vague d'annonces importantes euh, par les sociétés en 2023, notamment plusieurs résultats cliniques, mais également des approbations commerciales. Euh, en Belgique, par exemple, on a la société la bibliothèque Argenix, euh, qui va publier des résultats de phase 3, euh, de nouveaux résultats de phase 3 avec son produit phare. UCB également, euh, on a, sur UCB également, on attend plusieurs approbations, plusieurs autorisations de mise sur le marché aussi bien en Europe qu'aux états unis Donc toutes ces annonces m'ont créé autant d'opportunités de création de valeur dont devrait bénéficier le secteur. Ok, donc ce sont quelques promesses à voir si elles se concrétisent tout au long de cette année 2023. Merci mille fois Christophe pour ces explications. Merci Amit.